Sont donnés rendez-vous ce 26 juillet à Bénin Royal Hotel. Les professionnels du secteur électrique, avec en ligne de mire les électriciens, sont conviés à un séminaire d'information sur les câbles électriques de la marque Engelec Imacab. Permettez-moi, avant tous mes propos, de vous dire merci. Merci pour ce talent que vous avez toujours eu à ma modeste personne quand il s'agit de me soutenir dans un événement. Je vous dis merci. Aujourd'hui, je dirais un jour, un grand jour pour les matériaux électriques au Bénin. Aujourd'hui, nous parlerons de la marque immacable Ingelec qui est en train de naître au Bénin, qui est en train de prendre son envol, grâce à vous. Avec notre partenaire, euh, monsieur Lucien, qui est directeur général de Covid-Imen, on a bien identifié ce besoin d'interagir avec les professionnels. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas connu jusqu'à date d'aujourd'hui, mais on a commencé depuis quelques années, bon, on a été freiné par le Covid, etc. Mais maintenant... On, à travers cette série de séminaires qu'on va organiser progressivement, on compte vraiment euh, prendre euh, un sérieux envol et puis instaurer la marque Angélec euh, au niveau du, du Bénin. Donc on travaille avec, euh, comme M. Aziz l'a cité, on avec EDF et euh, On accompagne également euh, les milieux nationales européennes sur leur marché sur le continent, le marché d'installation. Donc, on, est, on travaille avec euh, les grands groupes, que ce soit Vinci, euh, Snef, Rexel, Segelec, euh, Bouygues, Fage, Sagemcom, AE Power en Espagne, Engie en France, Siemens au Mexique. Donc, voilà globalement euh, les entreprises avec lesquelles on travaille euh, sur euh, l'Europe. Dernier né des produits Engelec, un groupe dont l'expertise n'est plus à les câbles Imacab sont d'une qualité précieuse pour une sécurité du bâtiment. Là-dessus, les séminaristes ont vu beaucoup de zones d'ombre s'éclaircir pour ceux qui sont toujours réticents. Le câble contrefait il peut avoir une contrefaçon dans le, le marquage ou bien le l'emballage. Le Donc ils, ils avaient demandé comment faire eux-mêmes, comment contrôler eux-mêmes le câble, est-ce qu'il est bon ou pas bon. Donc on a donné quelques astuces de, de contrôle interne parce que c'est des électriciens surtout, ils connaissent Comment contrôler un câble au niveau électrique? Ce séminaire était nécessaire, dira le directeur général de COBEDIMEN, cette société importatrice des câbles Imacab. À l'utile, l'agréable a été joint. Divers lots ont été gagnés à l'occasion de ce séminaire à travers un tirage au sort. Je vais d'abord dire que ces deux sociétés de vie qui ont, qui ont organisé. Ce séminaire, j'ai dit vie, c'est-à-dire quand vous êtes quelque part, les gens sont souriants, les gens s'amusent, ça veut dire que vous animez la vie. Et donc c'est naturel, ce séminaire va se répéter peut-être une autre fois cette année et les années à venir. Les partenaires sont d'accord pour revenir régulièrement, rééditer ce qu'on vient de faire ce matin et le faire des années durant. Les uns et les autres sont repartis, satisfaits au terme des travaux pour les organisateurs. C'est un pari gagné. Du côté des séminaristes, l'engagement est pris de ne prioriser que les marques Ingelec à travers les câbles Imacab pour la sécurité des maisons.